Les... Lé... Je Au chapitre 108. Psaume au chapitre 108. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 108. Psaume 108, nous lisons la parole de Dieu. Mon cœur est affermi, ô oh Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. « Réveillez mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité jusqu'au nu, élève-toi sur les cieux, ô oh Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi, Galad. À moi, Manassé. Ephraim est le rempart de ma tête. Et Judas, mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édon Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me, ram... qui me mènera dans la... dans la ville forte qui me conduit à Édon n'est-ce pas toi, ô oh Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortais plus, ô oh Dieu, avec nos armées, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'éternel, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Tu as promis. D'être avec nous, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon Jésus, tu as promis d'être avec nous. La ton trop de grâce mon Père avec beaucoup de reconnaissance avec beaucoup d'assurance avec beaucoup de certitude Tu es ces Dieu réel mon bénéfice Père sans Dieu Tu es c'est Dieu vrai qui dit et la chose arrive et qui ordonne et l'existe mon sauveur c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses rien ne peut se dérober à tes regards mon sauveur Oh, nous te devons du respect, mon béni aimé Père, oh Dieu, de la crainte, mon béni aimé Seigneur. Que l'honneur te revienne puissamment, mon béni aimé Père, au oh Dieu. Que la gloire te revienne toi, le seul et véritable Dieu qui a créé toutes choses, mon roi. Seigneur, merci pour la création. Merci pour les oiseaux. Merci pour les poissons. Merci pour l'étendue de mer, mon roi. Louange honneur à toi. Oh, ta grandeur s'est manifeste, mon béni, mon Père, oh Dieu, par ton espoir aussi grandiose, mon roi. Tu as étendu l'espace, les cieux, mon béni, mon père. La lune et les étoiles, mon bénémoine, Père, tu puisses. Oh, que ton nom est magnifique, mon sauveur. Louange, honneur à toi. Toi qui sauves encore aujourd'hui. Toi qui guéris encore aujourd'hui, Toi qui soutiens encore aujourd'hui, Toi qui éclaires encore aujourd'hui, Toi qui appelles encore aujourd'hui, appelle aujourd mon mon Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es toujours le toujours présent. Gloire à toi et honneur à toi. Parce que tu vis au notre Bien-aimé Seigneur. D'accord de la grâce de Dieu aussi pour toi, mon bien-aimé Père, au oh Dieu. Merci encore pour ces instants, dans cette journée Père. La joie d'être dans ta maison à toi, pour pouvoir louer exalter ton sein mon bien Père de l'allégresse que tu as aussi mis dans notre cœur, mon roi, pour te chanter les chants des Sion, pour ta présence glorieuse, encore qui ne fait jamais défaut, Seigneur. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, mon bénéfice Père, Père du Saint, merci pour tout le bienfait que tu apportes à ton peuple, mon roi, par la guérison, la délivrance, la consolation. Mon Seigneur, tu es réellement le Dieu qui est vraiment parfait, que tu sois béni encore exalté, mon mon Père, Père au Dieu, jamais tu ne changeras à son bas. tu es tout le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement Seigneur, tu demeures le Jésus absolu. Sois béni, sois glorifié mon roi. Merci encore pour tes compassions à en notre endroit. Tu as déployé ton amour à en notre endroit pour nous conserver aussi la vie en ces jours, Père. Nous revenons à toi notre Paix. Oh notre Père Céleste, notre Dieu. Merci encore pour cette bonté, mon Seigneur Jésus. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci aussi pour la paix, mon béni, Père Merci encore pour la joie du cœur. Loange à toi. Merci pour chaque antique qui a été chantée, chaque témoignage que nous avons entendu, mon bénémoine, Père qui a démontré que tu es vivant, mon bénémoine Père Saint, que tu gardes ton peuple, tu entends aussi les prières, mon béni, mon Père oh Dieu. Leur soupir aussi, t'es parvient aussi, mon bénémoine, Père. Merci mon Soba. Merci. Nous t'avons dit que nous chantons le saint Sions, Nous t'avons chanté, Soba. Nos cœurs et nos âmes se seront encore en toi. Sois béni, le seul maître vivant, c'est toi. Nous te disons merci Père pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, qu'il bénisse tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion partout où ils sont. Nous sommes heureux d'être ce matin dans sa maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes consolés parce que nous savons comme le, le Seigneur l'a dit dans sa parole qu'il est là où deux ou trois sont assemblés en son nom, là où il est aussi. Et nous le remercions beaucoup de tout notre corps, de ce que sa présence console nos cœurs, réjouit aussi nos âmes et nous lui sommes vraiment reconnaissants de tout notre corps. Qu'il bénisse chacun de vous tous. Nous nous réjouissons de ce qu'il a dit, puisque je vis, vous vivrez également aussi et nous savons que notre Dieu, il vit et que nous savons aussi qu'il vit éternellement donc si lui, il vit nous nous sommes appelés à vivre éternellement parce qu'il est l'éternel, notre Dieu oh, qu'il soit vraiment exalté pour réellement aussi ses compassions à notre endroit c'est un Dieu qui veille réellement sur sa postérité parce que l'Écriture dit que s'il consente de tout son cœur à, à donner sa propre vie, il verra donc une postérité et, et il prolongera donc ses jours. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur de ce que il s'est donné lui-même pour que nous puissions être de lui et que, nous, et que par nous, effectivement, aussi, que il puisse continuer à, à prolonger effectivement ses jours et rendre témoignage que ce qu'il a eu à pouvoir déclarer reste toujours aussi vrai. Et c'est au travers de nous que le Seigneur continue aussi à pouvoir vivre et aussi c'est pour cela que il a dit que je ne vous laisserai point orphelin, mais je reviendrai à vous. Il dit, le monde me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et nous sommes heureux de pouvoir réaliser que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir sa promesse et ce que les hommes pouvaient dire que c'est peut-être des paroles en l'air mais non il a eu à pouvoir le déclarer et nous voyons aussi certainement avec assurance qu'il l'a accompli et, et ces jours-là les hommes qui étaient rassemblés dans cet endroit donc à, à Jérusalem donc dans la ville effectivement et qu'ils ne pouvaient pas s'y attendre ou même qu'ils n'étaient pas certainement aussi parfois au courant de ce qui s'est passé en réalité mais ils se sont donc rassemblés parce que c'était leur coutume de venir pour pouvoir réellement prier dans cette ville, comme ils savaient, selon les scènes écritures, que le Seigneur lui-même, le Dieu du ciel, a eu à pouvoir dire que c'est lui qui a choisi Jérusalem, effectivement, pour que son nom y soit et qu'il puisse aussi y habiter là-bas. C'est pour ça que vous voyez que Jérusalem a des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur, notre Dieu, qui a parlé, il a dit que Jérusalem... Jérusalem restera à Jérusalem, pas à Gaza, non. Non, non, non, pas ailleurs, non, mais il sera pas divisé, il sera à Jérusalem, à Jérusalem. C'est le choix de Dieu et les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais quand Dieu a déclaré... Vous savez que l'homme pense qu'il peut faire et qu'il peut arriver à pouvoir prendre des décisions et qu'on changeait les choses comme il le veut. Comme lorsque Tétus est rentré, effectivement, qu'il est venu avec son armée, qu'il a entouré. Nous avons un Dieu merveilleux, mon frère. Et il n'y a aucune situation, ni aucun événement qui peut lui arriver, qui dise que je suis surpris. C'est pas possible. Et ce n'est pas un Dieu qui peut être surpris. Parce que c'est lui qui ordonne chaque chose et chaque événement. Ah, que son nom soit béni. Mon frère et ma soeur, en tant que peuple de Dieu, nous devons être dans la paix. Alléluia Dans l'assurance, mon frère, dans la certitude que notre Dieu est en vivant, Amen. alors nous avons la victoire, mon frère. C'est vrai que nous passons dans le moments difficile, mais la victoire était déjà acquise. Amen. Nous lui sommes reconnaissants parce que pour toi, il sait ce qui peut permettre et ce qu'il ne peut pas permettre. Amen. Amen. Oh, frères et sœurs, soyons rassurés que nous avons un Père Amen. Alors, s'il est un père, il prend vraiment soin de toi. Il te connaît mieux que quiconque, mon frère. Alors, ayez confiance en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur, notre Dieu. La Bible dit qu'ici, il prend soin des petits oiseaux. À combien plus fortes raison, votre père qui est dans les cieux, prendra soin de vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, mon frère. Il n'a jamais abandonné ceux qui sont à lui. Il a toujours eu à pouvoir prendre soin. C'est pour ça que nous sommes fortifiés et aussi encouragés, même comme le monde est bouleversé et dans des conditions telles que les hommes aujourd'hui ne voient pas tellement l'orientation. Mais nous, nous sommes heureux parce qu'il nous a dit que je suis le chemin. Et quand les hommes ne savent pas où avancer, nous nous savons vers qui nous devons aller, le chemin, la vérité et la vie. Nous remercions vraiment notre Dieu de la manière dont il a toujours eu à pouvoir agir, effectivement. Mais il est tellement si grand, mais il agit dans toute la simplicité, de telle sorte que l'homme qui se prend tellement si sage... Si aussi intelligent on passe juste à côté, effectivement, de cela. Mais à nous, c'est pour cela qu'il est écrit dans les saint écritures, il l'a dit lui-même, il dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu l'as voulu ainsi. C'est donc ta volonté que les choses soient ainsi. Tu as donc caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélés aux simples, donc aux enfants. Nous disons merci à, à notre Seigneur de ce qu'il a pu jeter le regard sur notre bassesse afin qu'il puisse nous positionner en tant que euh, fils. Là où on, on disait d'eux qui n'étaient pas mon peuple, et j'avais dit qu'ils seraient mon peuple. Là, on leur disait qu'ils n'étaient pas bien-aimés et ce sont donc mon bien-aimé. Nous le remercions pour cela, de ce qu'il nous a ramassé. C'est quand même extraordinaire quand nous pouvons entendre la, la parole qui nous montre que nous, nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Pas possible d'être sauvés. Parce que c'est ceux qui étaient là sauvés, ils disaient, en fait, il n'y a rien pour eux, il n'y a pas d'espérance, ils n'ont même pas Dieu. Il dit même étranger aux alliances. Que les seigneurs soient bénis. Nous ne pouvons même pas être comptés parmi ceux qui étaient sur le rang supérieur. Amen. Parce que nous étions dans le bas fond. Mais à combien plus forte raison, il nous a accordé la grâce de pouvoir être aussi un peuple qui lui appartient et qui est mise effectivement à la position dans laquelle nous devons... C'est merveilleux, frères et sœurs, de pouvoir réellement... Parfois, nous n'y pensons pas, nous ne regardons pas les choses de la manière dont Dieu veut que nous puissions vraiment regarder. C'est cela, notre défaut aussi. Mais c'est parce qu'en en fait, nous voulons voir les choses de Dieu comme nous pensons vouloir le voir. Et que nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, porte nos lunettes. Oui, c'est ce que nous lui imposons en fait. Seigneur, je veux que tu vois comme moi je suis en train de vouloir voir. Je veux effectivement aussi que tu fasses comme moi je veux que tu que toi tu puisses faire. C'est cela en fait, nous voulons que Dieu porte nos lunettes. Et nous voulons qu'effectivement qu'ils nous voient et qu'ils conduisent les choses selon ce que nous avons déjà eu à pouvoir avoir effectivement aussi dans, dans la pensée en réalité. Et c'est cela le grand problème. C'est aussi là aussi que hum, Israël a échoué. Hum, c'est vrai que hum, c'est pour ça qu'il dit mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Et c'est ainsi ce qu'il a né. Le supplions de nous aider à ce que nous ne puissions pas tomber dans... Vous savez, ce qui s'est passé dans le temps, et comme l'Écriture le dit, doit toujours servir d'exemple. Oui, nous devons tirer aussi exemples de ce qui s'est passé. En fait, de pouvoir apprendre à pouvoir maintenant agir de la bonne manière à à l'endroit de ces dieux, parce qu'eux, ils ont fait comme ceci, on a vu la conséquence, effectivement, nous ne devons pas marcher comme cela. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui a été écrit, c'était pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles. Oui, oui, oui, nous sommes cette génération. J'ai toujours eu à pouvoir dire quelle grâce que Dieu nous a accordée. Nous qui étions rien du tout. C'est <rire> les autres qui se battaient donc la poitrine, nous sommes, nous sommes, comme ils pouvaient dire à, à Jean le Baptiste, aussi au Seigneur, mais nous sommes la postérité d'Abraham. Naturellement, il l'était. Ils étaient tellement sûrs et certains que, puisque de toutes les façons, naturellement, on est circoncis. Et puis, le huitième jour, selon la loi, et puis, et puis en plus de cela né d'Abraham de la postérité qu'il faut parce que c'est vrai. Ils, ils n'ont pas dit que, que le n'a même pas dit que c'était faux, c'était vrai. Et si vous pouvez bien remarquer, réaliser qu'Israël, aujourd'hui, qu'on appelle Israël, c'est la postérité de Jacob. Et 12 enfants de Jacob. C'est vrai, 12 tribus d'Israël, qui descendent de Jacob. Et, et Jacob descend d'Isaac. C'est vrai. Et Isaac, lui, c'est le fils de la promesse qui descend à Abraham. Ah oui, et auquel Dieu a dit, oh « Oui, je serai, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. » Et voici donc le, le signe d'alliance, effectivement, que je te donne aussi, qui sera aussi pour ton peuple, peuple ta, ta postérité, enfin que c'est par ces signes qu'ils réalisent que je suis à eux, ils peuvent m'invoquer comme leur Dieu. C'est pour ça qu'ils avaient cette marque, ce signe de circoncision dans le cœur. Et comme c'est comme ça que l'apôtre Paul le pharisien il disait, mais pharisien né d'hébreu, la tribu de Benjamin, circoncis du huitième jour. Et dit, Il dit, s'il faut se vanter, eh ben, c'est là parce que l'hébreu n'est d'hébreu. Donc on était sûr et certain que, ah, quand Dieu descend et nous montons, et nous allons avec lui, c'est comme cela qu'ils étaient donc confiés, ils étaient sûrs et certains. Alors, le, les nations, effectivement, d'ailleurs, vous pouvez entendre Dieu grand. Vous pouvez entendre ce que ce que l'apôtre Pierre pouvait dire à Corneille. Il ne nous est pas permis d'entrer chez nous. Vous connaissez, non? Amen. Acte 10. Amen. Alléluia. Amen. Et quand cet homme, effectivement, Dieu est grand, qu'on un païen d'une paganité, effectivement, qui vient de Rome, de ce côté-là, Italie, vous connaissez avec les idolâtries qu'ils avaient, effectivement, vivaient dans cette ville alors que Dieu, d'Abraham, oh, Jésus-Christ, est bon, mon frère. Oh, Quand il mourut, lorsqu'il est ressuscita, vous savez, mon frère et ma sœur, l'histoire a changé. Alléluia! Amen! Donc, oh, qu'il soit béni. C'est pour ça que Pierre étant toujours dans cette tradition, oui, oui, oui, il était toujours à ses pensées, effectivement, parce que il fallait que le Seigneur ouvre davantage pour qu'il puisse voir les choses, c'est vrai, n'est-ce pas Et voilà que pendant qu'il était dans la tradition, il était en train de dormir au-dessus, là. Et puis, qu'est-ce qu'il voit Dieu est parfait, hein C'est un nappe qui descend. Vous vous souvenez oui. C'est un nappe qui descend avec tous les cadripèdes, les animaux, tous ceux que Dieu avait entendu, ce que Moïse avait dit, « Ne mangez pas, vous mangez, vous mourrez, vous touchez, souyez un pur devant la face du Dieu, rejetez !» Ce qui est extraordinaire, c'est de voir la réaction de cet homme. Cette nappe elle descend, elle et du ciel. Avec toutes ces choses, ces animaux impurs que Dieu a éternis, ça, tu ne touches pas. Dieu soit béni. Aïe, ah, aïe, Frères et sœurs, tu ne peux pas connaître Dieu ni le comprendre si lui il ne sait pas, pas comprendre à toi. Dans la limite dans laquelle lui, il veut que tu comprennes. C'est pour ça que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, a dit « Nous vous avons, avons appris à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Parce que quand Dieu révèle, il ne va pas révéler autre chose que la parole qui est écrite. Alléluia Oui, messieurs, pourquoi est-ce que Dieu doit révéler la parole écrite Pourquoi parce que la parole est une pensée exprimée. Gloire à Dieu! C'est une pensée. Avant qu'elle soit parole, c'est d'abord une pensée. Donc quand elle est exprimée, ce n'est plus une pensée, c'est une parole. Mais maintenant, pour que je comprenne la pensée qui était derrière la parole, c'est ça la révélation. Oui, monsieur! Oui, madame! Gloire à Dieu! Oh, Dieu est bon, monsieur. Il verra toujours sur sa parole. Et la parole, c'est ce qui est écrit. Bien sûr. Nous, nous sommes... Euh, reconnaissant mon frère et ma soeur, de, de, de réaliser qu'il n'a jamais changé qu'il veille sur ce qu'il lui-même déclarait. Et il continue de pouvoir agir et conduire effectivement aussi son peuple dans la voie qu'il a tracée. Nous, nous lui sommes reconnaissants comme nous pouvions le dire effectivement qu'il n'y a absolument rien qui lui échappe. Oui, nous pouvons penser que, en tout cas, en réalité, que Dieu ne voit rien. Ah, il ne fait rien. Non, il voit tout. C'est sûr et certain. C'est lui qui a crié l'œil, ne peut-il pas voir? C'est lui qui a crié aussi l'oreille, ne peut-il pas aussi entendre ce qu'il entend? C'est lui qui a crié une bouche, ne peut-il pas non parler ce que Dieu parle certainement. Alors c'est à nous de pouvoir réellement réaliser que le Dieu qui. Et c'est ce qu'il a dit, je pense qu'à Jérémie, hein, au chapitre 1, vous le connaissez, des versets 11 et 12, quand tu lui as posé la question, il dit, mais et que vois-tu donc Jérémie C'est que cet homme devait voir. Et il dit, Amen. bien sûr. Amen. Oui, parce que c'est pas des aveugles que Dieu envoie. Alléluia. Satan. Et Jérémie lui dit Mais je vois une branche dans mon Alors là le Seigneur lui répond lui dit, Ah tu as bien vu Jérémie Tu as vraiment bien vu Et tu as dit ce que tu as vu Vous voyez frère Il faut que nous rapportions ce que c'est vrai frère C'est pour ça que le Seigneur A toujours besoin d'avoir Des témoins oculés Alléluia. De ceux là Qui pouvaient nous dire ce que notre oreille avait entendu, on ne s'est pas limité là. Non, non, non, non. Alléluia. On ne s'est pas limité là. Maintenant, il dit, il dit, mais ce que nos yeux ont pu. Ah. Là, les choses changent. Et ce que nos mains ont touché. Ah. C'est pour ça que je pouvais dire que mon oreille avait entendu parler de toi. Et j'ai parlé comme quelqu'un, vous savez, un peu comme ça. Mais maintenant, les choses ont changé. Mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me réponds. Ah ben oui, mon frère et ma soeur Dieu veut avoir des véritables témoins. Il a dit d'abord lui-même, le Seigneur, vous serez mes témoins, bien sûr. C'est ce qu'il attend de tout un, un chacun de nous, de, de parler de ce Jésus que j'ai rencontré. <rire> Et la question, c'est savoir, quel est le Jésus que vous avez rencontré? Quel est le Jésus que vous, vous connaissez, effectivement aussi? C'est cela le problème? Parce que Comme vous connaissez, je pense que c'était Philippe qui disait cela. Nous avons trouvé, avec certitude, nous avons trouvé de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Vous connaissez, non Dans un Jean, c'est verset 45. Vous avez, nous avons trouvé de qui Moïse a parlé et les prophètes ont parlé. Il s'agit de Jésus de Nazareth. C'est quand même extraordinairement merveilleux de pouvoir réaliser ce que Dieu fait dans ceux-là qui ont cette grâce de pouvoir le rencontrer. Si vous entrez effectivement dans sa présence et vous le rencontrez, on et ma ça, vous sortez de là, personne ne peut plus vous changer. Oui, oui, parce qu'il il marque son empreinte. On pourra vous dire qu'il n'existe pas et ce n'est pas possible. Vous, vous pouvez regarder simplement, vous souriez. On peut même vous mettre les cordes ici, vous tirer les bras pour dire, dites qu'il n'est pas vivant, Dites comment est-ce que je peux nier Amen, amen, amen. Vous vous souvenez des apôtres, non on les a frappés, on les a flagellés, on les a imposés, mais comment vous pouvez nous demander de, de ne pas dire et témoigner ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, quand même les l'évacillement vient quand vous n'êtes pas certain et, et, et Satan joue avec des gens qui ne sont pas certains. Vous savez, frères et sœurs, vous allez lire dans l'Ésaïe, vous savez, frères et sœurs, Satan, il est très rusé. Vous, vous pensez que la plupart du temps, les gens pensent qu'ils sont plus intelligents. En fait, il, il donne cet esprit religieux, en fait, un esprit des gens qui se croient connaître. Et l'exemple, ce que vous avez, c est, c est, ce sont des pharisiens. C'était dans la Bible. C'est ceux des de pharisiens et, et des saducéens Ils étaient tellement religieux, tellement religieux qu'ils se croyaient qu'ils étaient même des enseignants. Vous vous rendez compte que les seigneurs, lui, vous, savez, vous avez remarqué une chose extraordinaire. Comment euh, les seigneurs fait les choses et, les pharisiens parlent, les pharisiens disent beaucoup de choses, ils suivent, ils posent des questions, ils les écoutent, ils parlent effectivement, ils sont toujours en train de pouvoir. Les seigneurs ne disaient pas grand-chose, évidemment, mais c'est quand on l'approchait pour pouvoir poser des questions. Et puis il dit, mais à ce moment, il prend ses disciples, voyez-vous, regardez bien, juste à côté, il leur dit une chose, il dit, prenez garde, prenez garde. On les vint pharisiens. Regardez une chose, c'est-à-dire, il prend ses disciples, hein, il les pousse là, il dit, en tout cas, faites attention aux lèvres. Vous vous souvenez, non? Amen. Et puis, et, et, remarquez très bien que, et puis, et, à ce moment-là, je crois c'est dans Matthieu 16, je crois que c'est cela, effectivement. Juste, on peut peut-être le lire pour que vous puissiez voir. Puis nous parlons d'Esaïe tout à l'heure, effectivement, aussi. Je crois que c'est Matthieu 16, c'est cela. Regardez, il dit, Regardez comment, ainsi dit, et, et, les pharisiens, et, et, et, chapitre 16, verset 1, il dit, les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent donc de leur faire voir un signe venant du ciel. Vous suivez Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin. Il y aura donc, et le matin, il y aura donc de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez donc discerner l'aspect du ciel. En tout cas, il était intelligent, il était sage. Hein vous vous rendez compte, il dit, en tout cas, s'asseoir au pied d'un tel maître. Ah non, et, et, il, il nous a dit, ici, il y a plus que Salomon, Salomon. Du temps de Salomon, ce qui s'asseyait au pied de Salomon, même même la, la reine de Séba. Ah non, non, non, il y a eu quand même des croyants, mon frère. Une reine, quand elle a entendu que Dieu fait quelque chose là-bas, il, il a pris ses chameaux avec toute sa troupe, effectivement, et il savait que ce n'était pas des avions. Mais des chameaux dans les déserts et tout ça. Elle allait pourquoi À cause de ce qu'il entendait, Dieu est en train de faire quelque chose là-bas. Il y en a de ceux-là que Dieu mettra à la côté, mais cette femme ici a quitté loin. Et elle est venue à Chameau, effectivement, là-bas, voilà, voilà, jusqu'à ce qu'elle arrive là. Et puis maintenant, elle avait des questions, des énigmes, effectivement. Elle posa des questions à Solomon. Comme Dieu est tellement extraordinairement grand. Il a démontré une chose merveilleuse en, en rapport avec Salomon. Parce que quand Dieu dit quelque chose, nous revenons dans Matthieu chapitre 7, quand Dieu dit quelque chose, vous savez, il pense bien ce qu'il dit. Et il sait très bien ce qu'il dit. Salomon a prié pour qu'il lui donne quelque chose. C'est que Dieu, et vous savez, nous en avons parlé, j'aime toujours cela. Et, et, et, et, et. C'est souvent ce que vous avez vraiment comme besoin dans votre intérieur. Nous demandons, nous demandons souvent pour notre orgueil. Parce que nous voulons que Dieu fasse quelque chose, en fait que les gens voient, en fait que les gens puissent, en fait qu'on sache que moi je suis, mon frère et ma soeur, si vous êtes un enfant de Dieu, ça ne peut pas marcher. Amen. Les soi-disant « oui, ils veulent bien, ce père va voir effectivement qu'on fasse que j'ai un grand ministère, c'est toujours ça, moi j'y suis, moi j'y suis, moi j'y suis, mais nous ne sommes rien. » Alors les hommes disent « oh, c'est les grands, c'est les grands, il n'y a pas de grands. » Ceux qui cherchent toujours comme ça à être vus, à savoir que quand ils sont là, les gens disent « ah, voici un grand homme de Dieu. » Ces hommes-là n'ont rien à voir avec Dieu, en fait, et Dieu n'a rien à voir avec eux en principe. Non, non. Non, non, peut-être que... Mais je veux que vous compreniez, que vous entendiez cela. Il faut que vous compreniez cela. Dieu ne peut pas utiliser de telles personnes. Vous allez le voir, on va lire dans Matthieu, dans Isaïe si Dieu le permet. Oui, oui, oui, oui, frère. Dieu, Dieu n'a jamais changé, hein? Toujours les mêmes Dieu. Voilà que cet enfant ici, que lui-même, avant même que Dieu. Ah C'est quand même extraordinairement terrible. Je vous ramène à quelque chose, ça ne doit pas vous choquer. Je vous ramène à quelque chose qui ne doit pas vous choquer. J'espère bien que vous êtes assez fort. C'est dans la Bible, là. Dieu quand même, c'est quand même extraordinaire. David. Et ça aussi, c'est beau que nous ne puissions pas avoir l'esprit tout à fait aussi charnel dans les choses qui concernent Dieu. Dieu, on ne peut pas instruire Dieu. On ne peut pas dire, Dieu, pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu devais faire ça comme ça, comme ceci Non, la parole est à Dieu. Tout. En fait, c'est Dieu qui dit que ça, c'est un péché c'est pas toi qui va dire à Dieu, maintenant, ceci devient un péché. Donc, accepte ça. Il y a beaucoup d'illégalistes comme ça, hein, oui. là, qui veulent montrer qu'ils sont tellement sains. Ça, ça, ah, tu vois, pépé je dis te... bon Qui dit que c'est un péché C'est Dieu qui a décidé. Vous le croyez quand même Bien sûr, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est Dieu qui a dit que ça, ça devient un péché. Puisque Dieu l'a dit, alors ça devient. Mais maintenant, par exemple, regardez, quand, quand Pierre était l'âme en haut, c'est Dieu qui l'avait dit. Tu touches ça, tu es suyé. Tu les fais là, tu es condamné. C'est Dieu qui l'a dit de sa bouche. Mais ces jours-là, le même Dieu qui vient. Allez, dire mais ce que j'avais dit là, okay. que c'était un péché, voilà. maintenant j'ai dit que ce n'est plus un péché. <rires> <Hey>, Alléluia. <hallelujah. rires> ce que j'avais déclaré un pur. Maintenant j'ai dit, sois pur. Alléluia! Oh mon frère! Amen. Il reste l'absolu, mon frère! L'absolu dans toutes choses, mon frère! Gloire au Seigneur! Il est l'absolu! Gloire au Seigneur! Gloire à toi, oui, monsieur! C'est lui qui dit: monte ici, tu monde, Qui va te juger? Alléluia! Gloire oh, au Seigneur! C'est pour ça l'apôtre Paul dit, mais qui nous condamnera Qui nous condamnera Bien plus. C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le pardon ne se trouve pas auprès de Satan. Non. Auprès de lui. Quand il veut pardonner, il pardonne. Gloire à toi, c'est pour ça qu'il nous a pardonné. Satan disait, il ne peut pas être pardonné. Il ne peut pas. Dieu dit, moi je pardonne. Et quel est cet homme de Jésus? Mon frère et ma soeur. Nos cœurs doivent brûler d'amour et de joie. De reconnaissance de ce que nous étions rien. Nous étions de ce qu'on a condamné. Si bétonné. bétonnés. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a enlevé les bétons. Et nous sommes sortis. Oh. il est merveilleux. <rire> Amen. Non seulement il t'a pardonné, non seulement il t'a sauvé, il est monté et il intercède pour toi. Quand tu t'habilles, Satan dit, il a fait lui du nom. Regarde-là. Oui, tu as un avocat. Alléluia gloire au Seigneur alors sois en paix mon frère sois en paix ma soeur aime-le, serre-le marche avec lui avec lui tout va bien yeah. gloire au Seigneur autant oh, qu'il vit nous vivrons gloire au Seigneur c'est vrai mon frère oh quel bonheur de marcher avec lui, de savoir qu'il vit mon frère il revient bientôt c'est pour ça qu'il te prépare ainsi oh oui pour que tout ce qui est de Isma puisse partir que ce soit simplement Jésus le Christ l'absolu de mon âme c'est cela mon frère c'est extraordinairement merveilleux de pouvoir voir combien quand il t'a connu d'avance. Amen. Ah. Amen. Et la Bible dit que il trouve toujours, en fait, celui qui est dur, connu d'avance, des chemins tout tracés Amen. dans son cœur. Amen. Oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui. Parce que, dites-moi, alors comment est-ce que euh, Salomon, Salomon hein, pouvait savoir ce qui si toucherait le cœur de Dieu Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît ce qui peut toucher son cœur. N'est-ce pas qu'il y avait eu des enfants, Caïn et Abel, qui sont partis offrir. Comment Abel, comment Abel a pu il pu savoir que ce ne sont pas les fleurs, mais ce qu'il nous faut, c'est les sangs. Comment a-t-il pu savoir que c'est les sangs qui serait le fond agréable à Dieu Alléluia Oh, tout le monde, effectivement, l'homme fouille les sangs. Et puis, ce n'est pas bon de présenter à quelqu'un les sangs, mais lui, il a dit que c'est ça Comment l'a-t-il su La Bible dit, par la révélation Donc c'est Dieu qui lui a révélé ce qu'il lui fallait. Pourquoi pas, c'était un fils de Dieu Gloire au Seigneur C'est pour ça que nous disons, l'élection ne faillira jamais Gloire à toi Oui Monsieur parce que tu es élu pour accomplir ce que lui il veut. oui, c'est ça, c'est la raison d'être de ton élection. De prouver au monde entier, à la terre entière, que Dieu du ciel, il vit. Alléluia. Il a aussi un fils, il a aussi une fille. Et que si vous ne croyez pas, moi je crois un témoignage. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est toi l'élu qui écrit l'histoire de ton temps! Amen! Amen! Amen! Donc tu as été appelé pour un but. C'est pour ça Satan, ça s'est déchaîné. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit. Il dit :« C'est la mort, c'est la les tribulations, c'est la les persécutions, les périls ou les paix, les armes ni les armes. » Il dit :« Mais dans toutes ces choses, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. Oui, c'est une réalité, mon frère. Gloire à Dieu Lève-toi Sois éclairé Oui C'est pour ça que il a dit qu'au temps du soir la lumière part Oui Elle doit paraître. Satan disait moi je suis le ténèbre Non non non non la lumière doit paraître. Amen. Amen. Et vous y êtes Amen. Monsieur, Monsieur. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Mais c'est l'accomplissement des scènes d'écriture. Oui si vous pouvez croire dans ces générations, vous êtes la lumière du monde, c'est sûr et certain. Gloire à Dieu, oui messieurs, c'est la lumière qu'on voit, bien sûr, la parole de Dieu manifestée, Les attributs de Christ manifestés. nous le sommes. Mon frère et ma soeur, nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes un peuple différent. Conduit par le Dieu Tout-Puissant lui-même. C'est pour ça que que l'ange de l'éternel, il campe autour de ceux qui.. Ah Vous avez remarqué dans Malachie 4 hein? Hein? Vous avez remarqué cela Qu'est-ce qu'il a dit effectivement Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Malachie chapitre 4. Regardez, le et verset vers 1. Et il nous dit une chose, afin que nous réalisons cela. Il dit, mais, il dit, mais, il dit mais, car, voici le jour qui vient, ardent comme une fournaise. Tous les retins et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'éternel des armées. N'est-ce pas? Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Mais pour Merci. vous. Vous, que faites-vous Ah ah, mais pour vous qui craignez, voilà. Frère, Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui ne peut pas avoir la considération pour lui. Il a dans sa bouche les noms des idoles, les noms de ceci, les noms de cela, et ceci, effectivement. Parce que, frère, il n'y a pas un nom qui est au-dessus. Frère, frère, c'était qu'il est sous le ciel. J'aime cela. J'aime cela, frère. Il dit, mais sous le ciel, il n'y a aucun nom. Sous le ciel. Parce que le salut est pour laisser la c'est sur la terre. Non? Oui, parce que là-haut, ils n'ont pas besoin de salut. C'est pour ça que la sous le ciel. Il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel Parmi lesquels nous pouvons être sauvés Oh tu peux aimer Paul, tu peux aimer Moïse Tu peux aimer, je ne sais pas Pierre Tu peux aimer tout ce que tu reconnais et soeur, aucun d'eux ne te sauvera Oh oui monsieur, gloire au Seigneur Oui monsieur, alléluia Gloire au Seigneur ah. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'on dit, il est un nom. Alléluia. Le seul qui fut donné. Le seul, le seul, le seul qui fut donné. Bien sûr. Oh, si les hommes pouvaient comprendre, frère. Mais quand un homme est porté par l'esprit de religion, il est aveuglé. Impossible. <rire> nous voulons que Dieu nous aide à ce que nos yeux puissent s'ouvrir. C'est pour ça qu'il dit Je te conseille, lâchez de moi de le réprouver. Hein? Un collier pour être à tes yeux. Vous connaissez, non Un colis pour être à tes yeux. Enfin, que tu vois. Tu dis Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Oh, aussi Que Dieu nous aide. Nous avons toujours besoin de la parole, frère. Aujourd'hui, demain et après demain. Oui monsieur. Nous avons toujours la révélation. Aujourd'hui, demain et après-demain. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il ne s'est pas arrêté. Il continue. Jusqu'à la fin. Alléluia, pourquoi Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme Il dit que c'est lui qui a des oreilles Entend ce que Il dit Alléluia Ce que l'Esprit aujourd'hui dit C'est là que nous le voyons qu'il est merveilleux parce qu'il a dit que tout homme, tout homme, tout homme, tout homme, tout homme, soit reconnu pour? Alors ça complique. Et qu'il a été reconnu pour vrai, Dieu seul. Or Dieu était? Esprit. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui a des oreilles Entendre ce que l'Esprit de l'Église, pas ce que le messager dit, mais ce que l'Esprit dit donc. Oui, c'est dans la Bible. Amen. On n'a pas besoin d'interpréter. Oh. C'est dans la Bible. Et je n'ai rien ajouté. Rien étranger. L'auteur lui-même, c'est lui qui il dit clairement dit, Je tiens les sept étoiles. Et puis il dit, je marche moi-même au milieu. <rire> il dit, je les tiens, mais c'est moi qui marche. Est-ce que vous comprenez Ce n'est pas eux qui marchent, mais c'est moi. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le Gloire au Seigneur. C'est ça la Bible, c'est ça la parole, il me faut Dieu depuis le début, tout au long et jusqu'à la fin, gloire à Dieu. Ah, c'est vraiment merveilleux que Dieu bénisse mon corps. Et, et, et encore, il dit, mais il faut un jour, depuis qui essuient, il n'y la la pas dans la Alléluia. Les hommes m'ont déçu. Ils me déçu encore demain. Mais Jésus, jamais. Alléluia. Il est bon, mon Jésus. Il est bon notre Seigneur Jésus. Le Jésus de la Bible. Il est vraiment vivant. Et il est merveilleux. Il est glorieux. Alléluia. qui vous bénisse les vents, frère. Notre Père est précieux sauveur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton nom. Oh, jamais. Comme la Bible dit, on n'a parlé comme tu as parlé. Nous te disons merci mon béni, mon Père. Gloire à toi. Honneur à toi encore en ces jours. Béni mon frère. Béni aussi ma soeur. Soutiens chacun de nous, Père. Ben. Nous sommes un peuple qui t'appartient. Nous sommes dans la joie d'être dans ta maison à toi. D'être béni, Père, d'être éclairé, d'être soutenu, mon Seigneur. Mon âme te loue Pour tes bienfaits mon sauveur Mon âme glorifie ton nom Pour la hauteur de ta grandeur mon roi Tu es le Dieu plus élevé Seigneur Il n'y a aucun Dieu Il n'y a même pas de Dieu Seigneur En dehors de toi il n'y a pas de Dieu Alléluia Oh Dieu d'Abraham Dieu d'Israël les vers de l'Ancien Testament Notre Seigneur Jésus Du Nouveau Testament le plus beau, le plus merveilleux, le plus glorieux, le Dieu tout puissant, tu l'es, ton autorité est sans limite, mon roi, tu es éternel, mon béni mé père merci pour la délivrance, merci pour la guérison, mon béni merci encore pour la foi, gloire te soit rendue encore aujourd'hui, alléluia, gloire au Seigneur à Jésus, mon âme te loue encore aujourd'hui, père. Garde ce peuple, mon roi, il soit conduit et éclairé. Ramène nos enfants, mon bénévole Père oh Dieu. Ramène nos enfants à la foi. Ramène ton peuple, mon bénévole Père oh Dieu. Souviens-toi des cris de, de cœur. Ramène, ramène, mon roi. Oh, c'est l'enfant qui nous a donné, mon bénévole Père Saint Dieu. il soit ramené à toi. N'a mon je avec toi, mon Père oh Dieu. Oh, que tous les liens qui me dominer soient brisés. Mon frère et ma soeur, on nous nous en le de ma soeur, mais pour Dieu. Leurs enfants, nos enfants, ce que nous avons Père. nos frères et soeurs, soient réellement amenés à la foi, biblique bénéfices, mais pour Dieu, à croire en toi, à marcher avec toi, à être à toi. Que nos enfants, nos petits-enfants, soient aussi guéris et en bonne santé, au Dieu, mais pour Dieu, mais Dieu, Leur esprit les potes d'être, ils en soient aussi éclairés par toi. Scellés par toi, Père, nous te sommes reconnaissants. Oh, je voudrais que tu viennes, que tu nous conduises dans ce champ, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est fort. Il ne nous a jamais déçu un jour. Dieu <rire> tu te -tu bénisse. Merci. Il ne m'a jamais déçu un jour Il ne m'a jamais déçu un jour Le que j'ai cru tout toute sa parole Il ne m'a jamais déçu Il ne m'a jamais déçu Il ne m'a jamais déçu